a décidé de montrer qu'il n'y a pas que le service public qui rend des services publics, mais aussi les associations, les entreprises et les citoyens du territoire. Ecosol, c'était la valorisation des gestes citoyens. C'était justement faire reconnaître par les collectivités qu'il y a des associations qui s'engageaient pour le bien collectif ou le bien commun. La collectivité a joué le jeu et on a sélectionné avec elle quatre associations. L'idée, c'était de se dire que les bénévoles qui étaient actifs de manière très régulière dans ces associations-là, recevaient des coupons EcoSol. Et ces coupons EcoSol donnaient accès euh, aux établissements publics euh, locaux, donc à euh, la patinoire, la piscine, euh, les bibliothèques, euh, les différents espaces de la mairie à prix réduit ou à tarif réduit. À la fois, on valorisait les bénévoles dans les associations par la reconnaissance euh, de la collectivité publique. Et à la fois, là, on met un pied dans la porte, dans la collectivité publique, pour regarder et regarder ce qui se passe encore ailleurs. Alors Ecosol, ça c'est quelque chose qui est passionnant. Pas juste sur le contenu, mais sur la manière dont on l'a mené. Et la manière surtout dont on l'a arrêté. Pour moi, c'était fondateur. Ce qui était super intéressant dans cette initiative-là, c'est que... La collectivité nous a dit en faisant le bilan, bah, c'est bizarre, les bons écosols ne sont quasiment pas utilisés, ça ne marche pas. Et on est allé interroger les utilisateurs et eux nous ont dit, mais en fait, euh, ouais c'est vrai que je ne les ai pas utilisés, mais ce n'est pas parce que je m'en fous. C'est au contraire, euh, j'étais super content de le recevoir, j'étais super fier parce que j'ai une reconnaissance. Et c'est un élément qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire que là où il y avait eu des craintes, on se disait, on allait rémunérer le bénévolat. Et eh ben là on rémunérait pas le bénévolat parce que du coup, euh, du coup les gens avaient plutôt besoin de reconnaissance plutôt que d'utiliser. Première information. Deuxième information, même si on rémunérait au coût des bons écosols, c'était un salaire bingladi euh, de l'ordre de quelques centimes euh, d'euros de l'heure travaillée, donc c'était une fausse bonne question. Le, le montage c'était six mois et puis l'expérimentation un an, donc un an et demi au total. L'Accorderie, c'est un gros projet, on veut le mener, on veut continuer à le mener. Il y a l'élève qui va arriver et c'est quelque chose qu'on veut lancer. Écosol, c'est pour les associations, pour la collectivité. Là, il y a quand même des partenaires un peu forts. Ce n'est pas juste des citoyens ou des commerçants, des citoyens qui ne savent pas forcément encore faire aujourd'hui ou des commerçants qui n'ont pas toujours le temps. Là, la force publique a des charges mission, a des moyens financiers aussi. Les associations sont aussi structurées, elles ont de la méthode. Et donc, c'est se dire, nous, on lance le projet d'Écosol. On vous le met en place, on fait l'expérimentation, mais au bout d'un an, on s'arrêtera et ce sera à vous de le prendre. Et l'expérimentation a fonctionné, même a très bien fonctionné. Et on a livré l'outil clé en main en ayant fait participer les gens. Évidemment, on ne l'a pas fait dans notre coin et après on leur dit voilà, il faut l'utiliser. L'idée était bien de co-construire ensemble et au moment de redonner l'outil, il n'y a personne qui a voulu le prendre en charge. Et j'imagine qu'en face, ils se sont dit, eh ben, ils vont le faire. Et ben, on a décidé d'arrêter et moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort et de dire bah ouais les projets ils naissent mais ils peuvent mourir aussi. L'inverse de la mort c'est pas la vie, l'inverse de la mort c'est la naissance. Et donc du coup euh, du coup c'est un peu ça de se dire et eh bah ben ouais bah regardez il y a des choses on peut les laisser tomber et je pense que euh, on en a jamais discuté mais je pense que ça a aussi assis notre crédibilité en disant bah ben, ouais on n'a pas peur d'arrêter les choses s'il faut arrêter les choses. On se rend compte que sur le territoire, il y a des associations qui rendaient euh, des services d'ordre du, du bien public ou du, de services public. Le maintien à domicile de personnes âgées, l'aide aux devoirs, le compostage en pied d'immeubles, etc. Et on avait recensé une quarantaine une cinquantaine d'associations sur le territoire chambérien. Je reviens à l'essence de bénévole, Bénévole, ça ne veut pas dire je travaille gratuitement. Bénévolat, ça vient du latin et ça veut dire je veux le bien, auquel on oppose le malevola, « je veux le mal. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de lucravola, donc qui, qui veut de l'argent. Et ça serait bien de déconstruire cet imaginaire-là en se disant, ben non, le bénévolat, c'est pas des gens qui travaillent gratuitement, c'est des gens qui valent le bien, et ça peut être rémunéré. C'est Patrick Vivret qui avait développé cette notion-là.